Bien le bonsoir à toi, cher spectateur et je pense que tu t'en doutes au vu de cette statuette que je tiens dans les mains. Il est l'heure de faire nos petits pronostics sur les Oscars 2022. Alors, euh, pff, ce sont des Oscars un peu particuliers parce que, bah, vous avez dû vous en rendre compte lorsque vous avez regardé un petit peu les nominés. Il y a beaucoup de nominés qui viennent de plateformes, et il n'y en a pas tant que ça qui viennent de salles de cinéma. Est-ce que c'est une mauvaise chose Pas forcément, hein, ça promet, on va dire, une cérémonie qui va être vraiment sous l'égide de la VOD et de ce que le cinéma peut offrir en dehors des salles. Parce que malheureusement, sans doute, au vu de ce que ça a l'air de donner l'actualité, que ce soit du côté de l'Est ou dans le monde entier, clairement, euh, les gens ne vont plus trop au cinéma. Les gens regardent les films chez eux et c'est une vérité, c'est une réalité. Et je pense que les Oscars représentent un petit peu ça. Pour autant, il y a quand même de jolis nominés. Et ça a l'air d'être vraiment cool. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas vu tous les films qui sont nommés aux Oscars. J'ai notamment loupé un des gros, gros, gros films qui est nommé, euh, c'est-à-dire The Power of Dog. Donc, euh, voilà. Donc, il n'est pas dans mes pronostics, même si peut-être je vais l'inclure au vu de ce que tout le monde a l'air de dire à gauche et à droite. Mais après, je peux pas trop en parler d'un point de vue... Critique parce que je ne l'ai pas vu et il y en a d'autres que j'ai pas vu genre The Lost Daughter ou Coda, j'ai pas vu le remake de La Famille Bélier qui a pourtant de partir pas mal favori. Je pense pas qu'il partira avec la statuette du meilleur film mais il a l'air de plutôt bien partir. Je vous propose donc de plonger tout de suite dans le bain et on passe donc à la première catégorie qui est les meilleurs effets visuels. Dune. Free guy. No time to die. Shang-Chi and the legend. Bon, Les meilleurs effets visuels, c'est généralement les Oscars techniques. Alors, moi je pense que l'Académie va le donner à Dune, instantanément, parce que Dune a été le gros blockbuster de septembre et presque de l'année 2021, parce que il a été ce grand moment d'euphorie où tout le monde est retourné dans les salles, où le film a vraiment bien marché, où on s'attendait... Presque plus à ce genre de choses, surtout au vu de ce que Denis Villeneuve avait proposé avant et que c'était complètement planté. Mais en tout cas, ouais, je pense que l'Académie va le donner tout de suite à Dune. J'aurais l'envie de vouloir penser, de mon côté, qu'il devrait aller à Free Guy. Alors je sais, il y a plein de gens qui vont certainement me dire « Ah, oh, Free Guy est aux Oscars, c'est un scandale, qu'est-ce que c'est, etc. » Moi, je trouve que Free Guy est un film qui, en termes d'effets visuels, est particulièrement réussi. Je veux dire, c'est très immersif, c'est très fun. Et ouais, ça serait légitime. Donc ouais, moi je pense que l'Académie va instantanément le donner à Dune, mais je pense que Dune va repartir avec les trois quarts des Oscars techniques, ça c'est indéniable. Mais ma petite préférence serait tout de même à Free Guy, qui mériterait une petite statuette, même si ça me ferait toujours rire d'imaginer un Blu-ray où on aurait une petite statuette Oscar, meilleurs effets visuels, sur la pochette de Free Guy. Mais pour autant, ça serait légitime. Passons à la catégorie suivante, qui est celle des meilleurs costumes. Cruella Cyrano, Dune, Nightmare Alley, and West Side Story. Meilleurs costumes. Alors, c'est généralement une catégorie qui revient plutôt à des films qui sont généralement bah, des films d'époque. Alors, il n'y en a pas beaucoup cette année. Euh, je crois même qu'il n'y en a aucun. Ouais, c'est ça. Quasiment aucun. Alors, je pense que l'académie donnera à Dune. Parce que Dune a fait quand même un gros travail en termes de costumes, en termes de cara design en termes de construction de personnages. Et ça passe beaucoup justement parce que les personnages portent. Et je pense que l'Académie va le donner à Dune. Mais de mon côté, je dois bien avouer que j'ai beaucoup, beaucoup aimé les costumes de Nightmare Alley. Donc ma préférence irait plutôt pour Nightmare Alley. Voilà, encore une fois, c'est pas moi qui décide. Mais je pense potentiellement que Nightmare Alley pourrait partir avec une petite statuette des meilleurs costumes. Et que ça serait légitime parce que franchement... Les costumes qui sont portés dans ce long-métrage sont assez extraordinaires. Il y a vraiment un travail de rapport entre la partie un petit peu avec les freaks et la partie justement avec les personnes entre guillemets normales qui est très bien faite. Et ouais, je pense que ce serait mérité. Donc ouais, je pense que l'académie va tout de même le donner à Dune, mais moi de mon côté, et ben je le donnerai à Nightmare. Allez. Passons à la catégorie suivante qui est donc meilleur maquillage et meilleur que je ne me plante pas coiffure. Coming to America. Cruella. Dune, The Eyes of Tammy Faye, and House of Gucci. Alors, de ce point de vue-là, je pense que l'Académie va instantanément tout donner à House of Gucci. Parce qu'ils ont fait un travail assez dingue, quand même, sur le long métrage. On peut dire ce qu'on veut derrière du film, moi je le trouve nul. Mais il est indéniable qu'il y a un gros travail de maquillage et de coiffure dessus. Et que c'est assez impressionnant. Et honnêtement, vu la carrière du film, ça serait étonnant qu'il ait quelqu'un d'autre. Mais... Ils ont fait un sacré travail quand même sur Cruella. Et ça rend extrêmement bien. Donc quand même, je mets une petite option de mon côté sur Cruella. Je pense qu'il n'y aura pas du tout d'option et qu'à mon avis, House of Gucci va repartir avec plein de prix. Mais... J'ai envie de dire que les meilleurs maquillages et les meilleures coiffures pourraient aller à Cruella parce que réellement, dedans, c'est tout de même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Et vu que ça se passe en plus dans le monde de la mode, ben, je trouve que ça serait légitime. Ça serait clairement légitime et ça serait plutôt bien. Passons donc à la catégorie sur laquelle il ne va pas y avoir beaucoup de suspense, la catégorie de la meilleure chanson originale. Be alive from King Richard. Dos Oruguitas from Encanto. Down to joy from Belfast. No time to die from no time to die. And somehow you do from four good days. Alors, pour être sincère, cette catégorie, je ne vois pas qui d'autre que Billie Eilish pour No Time to Die pourrait remporter la statuette. Parce que la chanson a fait l'unanimité. Pas forcément auprès des critiques ciné, ça je suis d'accord, mais auprès du grand public et auprès de l'Académie, à mon avis, ça a fait l'unanimité. Et généralement, on ne va pas se voir la face à chaque fois qu'il y a un James Bond qui est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleure chanson originale. L'auteur de la chanson repart toujours avec la statuette de la meilleure chanson originale. Donc pour moi, que ce soit Académie ou moi, No Time To Dine, Paris Billie Eilish, ça semble évident. Passons à la catégorie suivante qui est la meilleure musique originale. Don't look up. Dune Encanto Parallel Mothers and the Power of the Dog. Alors honnêtement, il y a beaucoup de nommés qui sont très intéressants dans cette catégorie, mais vraiment très intéressants. Et j'arrive vraiment pas à savoir dans quelle direction va se diriger l'Académie. Moi, j'aurais envie d'imaginer que l'Académie pourrait être complètement perchée et le donner à Madresse Paralelas. Parce que le travail d'Alberto sur la musique de swim elle est vraiment extraordinaire et ça rend hyper bien après je sais que c'est un choix un peu bizarre mais pour moi ça me semble réellement cohérent après de mon côté il est indéniable que c'est Nicolas Britelli avec sa musique de Don't Look Up qui mériterait la statuette parce que la musique du film elle est extraordinaire, il y a un usage des, des corps et des percussions qui je trouve rend hyper bien sur le film, il y a un vrai travail comique qui est fait au travers de la musique donc pour moi la statuette irait largement à ça après j'ai toujours envie de mettre une petite option quand même sur l'académie pour que ça aille à Dune par Hans Zimmer parce que ça serait plutôt cohérent même si je pense bizarrement que c'est Alberto Iglesias pour m'adresse par Sparellas qui pourra partir avec la statuette mais de mon côté, Don't Look Up, elle est quand même vraiment bien la bande originale, donc j'aimerais bien qu'elle qu aille à ce film. Mais bon, voilà, c'est pas toujours moi qui décide. Passons à la catégorie suivante qui est celle des meilleurs décors. Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth, and West Side Story. Meilleur décor, on va faire simple, moi je pense que ce soit l'Académie ou que ce soit moi, ça ira à Nightmare Alley. Nightmare Alley est fantastique en termes de décor. Les autres nominés sont très intéressants, indéniablement. Quoique je trouve que Dune, même s'il y a un joli travail de décor, c'est quand même tellement épuré que par moment, je vois pas trop ce qu'il fait là. West Side Story, bah, pff, ça ressemble trop à l'original, donc je vois mal une statuette être remise à ce film pour cette partie-là. Mais vraiment pour moi, le, les décors de Nightmare Alley sont juste fous. Donc ça mériterait largement de finir à Nightmare Alley ces décors-là, parce qu'ils sont juste exceptionnels. Donc que ce soit l'Académie ou moi, les décors de Nightmare Alley méritent largement une statuette. Et si les décors n'en ont pas, ben c'est une sacrée injustice. Vraiment. Passons à la catégorie suivante, qui est celle du meilleur son. Belfast. Dune. No time to die. The power of the dog. And West Side Story. Alors Story. Le meilleur son, c'est indéniable pour moi que l'Académie va le donner à Dune. Parce que Dune a un travail de son qui est assez impressionnant. C'est évident, je pense que vous avez tous vu le film en salle et même ceux qui l'ont vu chez eux, vous avez dû vous en rendre compte, le film est assez imposant. En termes de son et en termes de sound design. Donc je pense que l'Académie va le donner sans réfléchir à Dune. Mais de mon côté, je dois bien avouer que la grande majorité du travail du son de Mourir peut attendre m'a totalement subjugué. Donc moi, je le donnerai à Mourir peut attendre. Mais je pense qu'il a peu de chance. Mais moi j'ai bien aimé le travail du son sur le film. On peut en dire ce qu'on veut du long métrage. Et il y en a plein qui je sais ne l'aiment pas plus que ça. Mais je trouve que le travail du son sur Mourir peut attendre est assez saisissant. Et que réellement c'est bien fait. C'est vraiment bien fait, c'est hyper immersif, et il y a des séquences qui, je trouve, fonctionnent du feu de Dieu, notamment cette fameuse séquence dans une espèce de forêt complètement surréaliste. Je trouve que le son est essentiel à la réussite de cette séquence-là. Donc pour le coup, rien que pour cette scène-là, la statuette devrait aller, selon moi, à mourir peut-attendre. Je pense indéniablement que c'est Dune qui va l'emporter. sans réfléchir. Ça sera un petit peu, voilà, mais sans réfléchir, je pense que c'est ça, ça. Passons à la catégorie suivante, qui est celle du meilleur montage. Don't look up. Dune King Richard The Power of the Dog And Tick Tick Boom Meilleur montage, alors je pense que l'académie va sans réfléchir le donner à Don't Look Up Le montage de Don't Look Up est vraiment excellent Mais comme tous les films d'Adam McKay d'ailleurs hein, Les monteurs sur les films d'Adam McKay doivent vraiment s'éclater à concevoir Toute la table de montage, toute leur timeline, ça doit être excellent à faire selon eux Ça, ça serait pour l'académie pour moi, je trouve que le travail du montage de Tic Tic Boom est fou. Réellement fou. Et je pèse mes mots. Je trouve qu'il y a des moments où c'est du génie en termes de montage. Que ce soit les raccords, que ce soit les enchaînements de scènes, que ce soit les jeux avec plein de petits instants, je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu. Donc rien que pour ça, Tic Tic Boom devrait pour moi avoir la statuette du meilleur montage. Mais je pense que l'académie va tout de même le donner à Don't Look Up. Ça serait aussi largement mérité. Passons à la catégorie suivante. Qui est celle du meilleur film étranger. Drive my car, Japan. Flee, Denmark. The Hand of God, Italy. Luana. A Yak in the Classroom. Bhutan. And the worst person in the world, Norway. Meilleur film étranger, alors à la base, je serais parti honnêtement sur le fait que l'Académie et moi nous aurions le donnerions à Drive My Car. Mais depuis quelques temps, j'ai remarqué qu'aux états unis il y a une forte tendance à adouber Julie en 12 chapitres. Donc moi, je pense qu'Académie va le donner à Julie en 12 chapitres. Mais de mon côté, ça restera Drive My Car. Parce que vous savez très bien que c'est mon film préféré de l'année dernière, et que ça m'enchante absolument de le voir nommé dans la catégorie du meilleur film, et même du meilleur réalisateur aussi. Mais je pense qu'il aura meilleur film étranger, et ça sera une très belle statuette. Je pense qu'il peut pas nous refaire un parasite, Kyosuke Magushi. Ça serait... Merveilleux, je pense, mais il pourra pas nous refaire un parasite parce que le film n'a pas eu le même écho culturel, je pense. Donc, pour moi, l'Académie, il donnera à Julien en chapitre. Parce qu'encore une fois aussi, Julien en chapitre, c'est un film qui est très très bon, voire même excellent. Et aux États-Unis, j'ai remarqué que depuis quelques temps, il a un fort impact culturel et beaucoup de gens arrêtent pas de le porter et de dire waouh, c'est un film qui est trop bien, c'est un film qui est inventif, c'est un film qui est créatif. Donc, rien que pour ça, je pense que l'Académie pourrait le donner à Julien en chapitre. Mais de mon côté, indéniablement, ça restera Drive My Car. Passons à la catégorie suivante, qui est celle de la meilleure photographie. Dune, Nightmare Alley. The Power and Alors meilleure photo, l'Académie va la donner à Dune. C'est indéniable, Greg Fraser, il a fait un travail de la photo qui est juste fantastique. C'est beau, c'est hyper léché, c'est travaillé, c'est délicat, c'est juste parfait. Mais... Ben bah, Janus, quoi. West Side Story. La photo de West Side Story est juste merveilleuse. Elle est parfaite, même, par de nombreux aspects. Pour moi, il n'y a pas d'autre personne que Janus Kaminski qui devrait avoir la statuette pour West Side Story. Parce que la photo de West Side Story est juste fantastique. Donc moi, c'est West Side Story. Je pense que l'Académie va la donner à Dune sera indéniable et je pense qu'il n'y aura pas trop de débat là-dessus. C'est clair et net. Passons à la catégorie suivante qui est celle du meilleur scénario original. Belfast, written by Kenneth Branagh. Don't look up. Screenplay by Adam McKay. Story by Adam McKay and David Sirota. King Richard, written by Zach Balen Licorice Pizza, written by Paul Thomas Anderson. And the worst person in the world, written by Eskil and Joachim Trier. Alors meilleur scénario original, j'aurais tendance à penser que l'Académie, comme moi, on le donnerait à Licorice Pizza. Parce qu'à chaque fois que Paul Thomas Anderson est nommé dans cette catégorie, il repart avec le prix. Donc pour moi, ça serait indéniable que Licorice Pizza devrait l'avoir dans les deux cas. Mais je mettrais une toute petite option de la part de l'Académie sur le scénario de Don't Look Up. Parce que je trouve qu'en termes d'éco politique et social et économique, le film pourrait du coup repartir avec cette statuette. Et en plus, il a tellement bien marché sur Netflix que je pense que ça serait plutôt cohérent. Mais je reste quand même sur mon premier choix de base. Je pense que l'Académie et moi, on le donne à Licorice Pizza parce que le scénario de Licorice Pizza est une petite douceur qui fait un bien fou. Et c'est parce que c'est Paul Thomas Anderson tout simplement. Passons à la catégorie suivante qui est celle du meilleur scénario adapté. Coda Screenplay by Sean Hayter. Screenplay by Ryusuke Hamaguchi and Taka Masaoa. Dune. Screenplay by John Spates, De Nouvelle and Eric Roth. The Lost Daughter, written by Maggie Gyllenhaal. And The Power of the Dog, written by Jane Campion. Alors meilleur scénario adapté, c'est compliqué parce que du coup je n'ai pas vu The Lost Daughter, je n'ai pas vu The Power of Dog et je n'ai pas vu Coda. Donc pour moi je vais m'imiter aux deux films restants. Je pense que l'Académie le donnera à Dune. Parce qu'il y a quand même un sacré travail d'adaptation, hein. c'est bon de le rappeler. Mais euh, vraiment, Ralph Spates et Villeneuve ont fait un travail de dingue sur le bouquin de Herbert. Pour avoir lu le bouquin, ils ont très bien adapté le bousin et c'est vraiment bien fait parce qu'ils ont juste enlevé ce qu'il fallait et ils ont juste gardé ce qu'il fallait. C'est parfait en termes d'adaptation. Mais je dois avouer que le fait de prendre une série de nouvelles et d'en faire une véritable histoire qui arrive à suivre un côté très fleuve de Drive My Car, mériterait largement le prix du meilleur scénario adapté. Parce que j'adore Yusuke Kamaguchi, vous l'avez compris, mais au-delà de ça, je trouve que le scénario de ce film est très très bien construit, très très bien fait, très intelligemment construit, et, et vraiment ça, ça rend du feu de Dieu. Donc pour moi, le prix devrait tout de même aller à Drive My Car, mais je pense que l'Académie le donnera à Dune, même si encore une fois je n'ai pas vu les trois autres, donc il peut y avoir quand même une grosse option qui peut se poser dessus, on verra bien. Passons à la catégorie suivante qui est celle du meilleur film d'animation. Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machine, and Raya and the Lost Dragon. Alors, dans cette catégorie, j'aurais tendance à croire que ça va suivre son fleuve et que c'est Luca, le dernier Pixar, qui va recevoir le prix. Ce qui, personnellement, me ferait plaisir parce que ça voudrait dire que l'Académie fait tout de même un beau pied de nez à Disney. Qui n'arrête pas de balancer du coup ses Pixar sur une plateforme de VOD. Donc ça sera un bon moyen de la part de Pixar en plus de s'affirmer et de dire Vous voyez, vous avez tort de nous offrir qu'une place sur les plateformes de VOD. Donc l'Académie pour moi, ça serait Lucas, mais les Mitchell contre les machines, c'est fantastique. Donc pour moi, les Mitchell contre les machines devraient largement avoir la statuette du meilleur film d'animation et s'ils ne l'ont pas, je serais très triste. Mais vraiment, pour moi, ce serait les Mitchell contre les machines. C'est extraordinaire en termes d'animation, c'est beau, c'est hyper entraînant, c'est fun, c'est juste jouissif à regarder, c'est un pied monumental et c'est à voir. Mais je pense que l'Académie va le donner à Luca. Et encore une fois, Luca, ce ne serait pas une mauvaise chose pour remettre un petit peu les idées en place à Disney et Pixar. Passons à la catégorie suivante qui est celle de la meilleure réalisation. Kenneth Branagh, Belfast. Uske Hamaguchi, Drive My Car. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Jane Campion, The Power of the Dog. And Steven Spielberg, West Side Story. Alors meilleure réalisation, je pense que l'Académie va le donner à Jane Campion. Et j'ai pas vu le film, mais je pense foncièrement que l'Académie va le donner à Jane Campion pour The Power of the Dog. Parce qu'au vu de comment tout le monde en parle, ça serait évident. Et en plus, le geste serait plutôt cool parce que c'est bon de rappeler qu'il y a très, très, très, très, très, très très peu de femmes qui ont eu l'Oscar de la meilleure réalisation aux états unis Donc Moi, je dis pourquoi pas. Mais de mon côté, Paul Thomas Anderson pour Licorège Pizza. Indéniablement. C est, c est, ça serait plus que mérité, ça serait logique, ça serait cohérent. Je pense avoir même pas besoin de vous en rajouter une couche. C est, c est, ça me semble évident qu'il devrait l'avoir. Mais voilà, encore une fois, je mets une option sur Jane Campion pour l'Académie parce que je pense au vu des échos de qu long-métrage, que ce serait largement mérité aussi. Mais de mon côté, c'est Paul Thomas Anderson, c'est acté, c'est bouclé. Passons maintenant à tous les acteurs et les actrices et commençons tout de suite par la meilleure actrice dans un second rôle. Jessie Buckley in The Lost Daughter. Ariana DeBose in West Side Story. Judy Dench in Belfast. Kirsten Dunst, in *Power of the Dog*. And Anjanou Ellis in *King Richard*. Alors, niveau actrice dans un second rôle, je pense que l'académie va le donner à Anjanou Ellis pour la méthode Williams, parce que réellement la jeune actrice est vraiment folle dans le long métrage. Elle est extrêmement attachante et elle arrive très très bien à porter le personnage. Donc pour le coup, ça serait mérité. Mais je dois avouer que de mon côté, c'est Ariana DeBose dans West Side Story qui mériterait largement d'avoir le prix parce qu'elle est charismatique comme c'est pas permis. Elle est hyper attachante, elle est hyper émouvante, elle est douce, elle arrive à transmettre quelque chose de, de très fort. Donc ouais, pour moi c'est Ariana DeBose. Mais en jouant à nous, Elise, euh, bah, ça me semblerait cohérent pour la méthode Williams parce que le film est quand même porté par des acteurs qui sont tous très bons et elle ressort quand même pas mal du lot. Mais West Side Story, les acteurs de West Side Story sont tous bons. D'ailleurs, il en manque une. Bref, passons à meilleur acteur dans un second rôle. Kareen Hines in Belfast, Troy Cotzer in Coda, Jesse Plemons in The Power of the Dog, J.K. Simmons in Being the Ricardos, and Cody Smith McPhee in Power of the Dog. Alors, pour meilleur acteur dans un second rôle, alors il y a pas mal de nommés pour The Power of the Dog, donc <rire> c'est un peu compliqué pour moi. Alors, je pense que l'Académie, le donnerait à J.K. Simmons pour Being the Ricardos. C'est pas sa meilleure prestation, mais je trouve qu'elle est très bonne dedans. Et Encore une fois, c'est difficile de juger au vu de ce que tout le monde a l'air de dire. Mais de mon côté, ça serait Siaranis pour Belfast qui devrait l'avoir. Parce qu'il est merveilleux, il est lumineux, il, est, il, il, il dégage quelque chose, il est solaire dans le film. Il, il est vraiment très très beau, attachant, touchant, émouvant, enfin... Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de sa prestation. Et je la trouve très juste, très belle, très. Enfin, elle est vraiment parfaite sur plein d'aspects. Donc, J.K. Simmons, pour moi, pour Bing de Ricardo's, c'est le prix que donnera Academy. Mais Sierra Nins, pour Belfast, c'est le prix du cœur. Il est merveilleux dans ce film. Passons à la meilleure actrice. Jessica Chastain, in the eyes of Tammy Faye. Olivia Coleman, in The Lost Daughter. Penelope Cruz, in Parallel Mothers. Nicole Kidman, in Being the Ricardos. Et Kristen Stewart, in Spencer. Alors, meilleure actrice, pour moi, c'est très simple. Je pense que l'académie va le donner à Kristen Stewart pour Spencer. Parce que réellement, dans ce film, c'est elle qui ressort. Et au-delà de ça, c'est une prestation qui est d'une telle justesse, d'une telle radicalité d'une telle intensité, qu'on ne peut pas rester insensible à sa prestation. Pour moi l'Académie le donne à Christian Stewart, mais moi je le donne à Pénélope. Pénélope Cruz dans Madresse Parallelas, elle est juste extraordinaire. C'est encore une fois une démonstration que c'est une immense actrice qui sélectionne ses rôles avec parcimonie et avec cohérence. Et réellement dans Madresse Parallelas, elle est fantastique. Et je pèse mes mots, fantastique, c'est vraiment le mot qui qualifie le mieux sa prestation dans Madresse Parallelas. Mais je pense que l'Académie va le donner à Christian Stewart pour Spencer. Mais dans les deux cas, je pense que ces deux prix seraient mérités si c'est donné à ces deux actrices. Passons à meilleur acteur. Javier Bardem in Being The Ricardos. Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog. Andrew Garfield in Tick-Tick Boom. Will Smith in King Richard. And Denzel Washington in The Tragedy of Macbeth. Alors pour moi du coup, meilleur acteur, je pense indéniablement que l'Académie va le donner à Will Smith. Ce que Will Smith s'est donné corps et âme pour le rôle de la méthode Williams, il y a eu une énorme polémique autour du fait qu'il aurait eu un cachet monstrueux pour interpréter le personnage et que derrière il n'y aurait quasiment pas eu de budget pour le film. Je pense que c'est un petit peu exagéré mais peut-être qu'il y a un peu de vérité en tout cas. C'est sûr et net que Will Smith s'est donné corps et âme comme je disais pour interpréter le personnage. Donc à mon avis il la veut cette statuette, réellement. Un peu comme Adam Sandler voulait sa suette à une époque pour Uncut James. Mais j'ai envie de soutenir la jeune génération comme j'ai pu le faire à une époque pour James Franco. Et je pense que c'est Andrew Garfield qui l'aura pour Tick Tick Boom. Parce que réellement, Andrew Garfield dans Tic-Tic Boom, il est dingue. Et quand je dis dingue, je pèse mes mots. Il est juste extraordinaire du début à la fin. Il se donne à fond pour le personnage. Il chante, il danse, euh, il est touchant, il est émouvant, il est sincère, il est drôle. Il arrive à développer une palette d'émotions qui est juste rare. Donc rien que pour ça... Il devra avoir le prix, mais je pense que l'académie va tout de même le donner à Will Smith, parce qu'il a l'air de tellement y croire et qu'il a reçu déjà le prix auprès de plein de personnes et auprès de plein d'académies, donc ça ne serait pas étonnant, mais Andrew Garfield. Andrew Garfield. Et passons donc au dernier prix, qui est celui du meilleur film. Belfast, Laura Berwick, Kenneth Branagh, Becca Kuvacic et Tamar Thomas, producers. Coda, Philippe Rousselet, Fabrice Giafermi, and Patrick Waxberger producer, Za, producers. Don't Look Up, Adam McKay and Kevin Messick, producers. Drive My Car, Hisa Yamamoto, producer. Dune, Mary Parent, Denou Villeneuve, and Kale Boiter, producers. King Richard, Tim White, Trevor White, and Will Smith, producers. Licorice Pizza, Sarah Murphy, Adam Somner, and Paul Thomas Anderson, producers. Nightmare Alley, Guillermo del Toro, J. Miles Dale, and Bradley Cooper, producers. The Power of the Dog Jane Campion Tanya, Sega... Tanya Segachian Emile Sherman Ian Canning and Roger Frappier producers. And West Side Story Steven Spielberg And Christy McCosco-Krieger Producers Alors attention il ne va pas y avoir beaucoup de suspense Je pense que l'académie va le donner à The Power of the Dog Parce que je ne vois pas vraiment d'autres Film réussir à ressortir plus que ça. Après, au vu de ce que j'ai vu dans toutes les autres euh, cérémonies, j'aurais presque envie de mettre une petite option sur Koda, mais vu que j'ai pas vu le film, j'ai pas envie de me poser dessus. J'ai pas vu non plus The Power of the Dog, mais ça semble tellement évident pour plein de gens que j'ai envie de dire que l'Académie va le donner à The Power of the Dog. Mais de mon côté, Nicorish Pizza je ne suis pas objectif mais pour moi Licorice Pizza devrait avoir la statuette du meilleur film pour le côté positif du message pour le côté joyeux et innocent tout ça devrait faire en sorte que pour moi Paul Thomas Anderson décroche enfin la statuette du meilleur film parce que mine de rien c'est bon de le rappeler que de, de, à part pour Van Will Be Blood bah, il l'a jamais eu et c'est trop peu un film au vu de tous les chefs dœuvre qu'il a fait, c'est trop peu réellement c'est trop peu donc il devrait largement l'avoir. Mais je pense que l'Académie va le donner à The Power of the Dog. Ce qui serait aussi, je pense, largement mérité. Il faut vraiment que je rattrape le film. Bon et ben voilà. On aura fait le tour de tous les nommés et de tous mes pronostics pour les Oscars. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'ailleurs, de manière très brève. Parce que sinon vous allez vous retrouver à faire des pavés. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos pronostics ou en tout cas les grands prix que vous voyez absolument arriver, genre meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur film, meilleure réalisation. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, comme d'habitude, je lirai tout ça. Et puis, bah vous vous en doutez, au vu de cette vidéo, je ne ferai pas de live cette année pour les Oscars, parce que... J'ai mon boulot qui commence très tôt le lundi et donc je ne peux pas me permettre parce que c'est beaucoup de logistique et je ne peux pas trop forcément me permettre ça en ce moment. Mais en tout cas le cœur y est, je pense que vous aurez de quoi faire. Il y a plein d'autres YouTubeurs qui vont faire des petits lives pour les Oscars, qui vont passer toute la nuit et qui vont couvrir toute la cérémonie. Donc n'hésitez pas à aller les voir tous, même s'il y a moyen d'ailleurs, je mettrai un petit lien dans la description de cette vidéo pour aller suivre un de ces lives.